Youtube, j'espère que tu vas bien, j'ai fait une game Arbalète car elle est INCROYABLE J'espère que vous allez kiffer, pensez à liker, commenter et vous abonner, des bisous ah, arrête Arrête <rire> Bon litchi, on fait un spawn un peu ghetto, ça va ça risque de, de secouer sec ça te dérange pas Mais il faut qu'on soit méchant et comme le ratel C'est que tu es méchant comme la tête. besoin de correction, toi subir Aye. Wow. Oh! Et mon litchi, t'as l'air malheureux comme les blés Attends, je, je vais te dégager la chambre Je vois rien, je vois rien, je vois rien Quoi ah On bats les de rien y voir J'ai pas besoin d'y voir pour gagner Alors les gars, je dois jouer à un mec qui s'appelle Nartou Tarde-nous je pense que je peux le chaparder. Ouais, on a, on a notre, notre ami les gars, Vincent. Putain merde pourquoi je suis né con Bon. Légère erreur de ma part. La game risque d'être hardcore. Hein. la pique quest mon grand T'as pas eu de timing Ça n'empêche, les gars Didier, est-ce que tu peux la racheter à la fragmovie s'il te plaît Putain Si je bande vraiment dur Heureusement que j'ai des réflexes, moi. Ça, c'est une méta. Arbalète pour se défendre au corps à corps. Et car pour la distance. Ça, c'est pas une méta de fanfreluche. Alors. Où est-ce qu'il est le mec qui bloque ma voiture C'est sérieux, il s'est échappé dans ce bâtiment du coup Il a laissé les deux caisses, il s'est barré La taille du rat. T'es hey, docteur Litchi, vous êtes revenu finalement. Vous êtes insupportable ce matin, docteur Litchi. Je vais vous mettre dans la chambre. Intenable. Intenable que vous êtes. Ça me donne envie de mettre une tête en plein milieu de la route à quelqu'un. Et tu viens de trotter à mes pieds du coup. Mais ça changera rien, Litchi. Oh la taille du rat, c'est un fantôme qui se déplace à Wake. Bam. Je sais même pas où elle part mes balles. Bon. Qu'est-ce que t'as Il y a coucou en mode j'ai Litchi, Litchi, Jésus <rire> Je... Je vais le mettre dans la chambre. AFK en plein milieu. Mais en fait, ce joueur de type rat. Lui, il campait dans son bat depuis tout à l'heure. Ping Orange Nice info, sexy Bang. Tu mériterais un sub Comment tu m'as donné l'info avant même qu'il sorte Trop bizarre. Cheater dans la game Quick Scope. Heure du décès, 10h54. Qu'est-ce qui se passe ici Ça a dû se passer comme ça. Si je mets une para par truc... Faut que j'arrête. Tu as des conseils pour améliorer tes déplacements la... Honnêtement, la plupart des moves euh, sont euh, genre vous avez juste à faire pour les actions prime et ça vous explique quasiment tout. C'est incroyable ce que je mets, je, je tiens quand même à le dire, c'est complètement incroyable ce que je mets Friend game chat. Oh man. fais que fouler avec une braine les gars c'est l'enfer ah j'ai perdu moi un contraire ah c'était que des sprays à la braine les gars c'était trop dur hein. oh, oh, oh, oh et à la manette <rire> tu, tu le vois Son, son, son arme On dirait Vous c'est ce qu'on dirait les, les, les, les joueurs manettes qui, qui ont vraiment la MA6 Qui marche trop bien On dirait des chats Tu sais les chats Qui vont sauter sur une proie Tu sais ils ont le cul qui se lève Et ça bouge sur le côté Comme ça tu vois Et l'arme elle fait pareil tu vois Le viseur il se fixe Et t'as l'arme qui bouge dans tous les sens Mais les viseurs bougent pas dans la tête <rire>